Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que ça va très bien chez vous, moi les gars, ça va super Figurez-vous que cette nuit a eu lieu, une mise à jour sur le gameplay, sur FIFA 22, une mise à jour, je vais pas vous mentir, complètement ouf Complètement ouf et incompréhensible pour beaucoup Alors, bien sûr, elle permet de corriger certains trucs, sauf qu'en fait, pour corriger certains trucs, elle crée d'autres problèmes et d'autres bugs. Bref, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Tu vois que c'est complètement fou. Il y a notamment trois trucs importants dont je vais te parler. Alors, les trois changements sur le gameplay, accroche-toi parce que ça va être hard. Première chose, augmentation de la vitesse du ballon sur les enroulés. Deuxième chose, légère augmentation de la vitesse du ballon sur les passes, donc les passes normales. Et le pressing collectif qui passe de 15 à 20 secondes, avec un call-down qui passe à 100 secondes. Donc, déjà, ça, à la rigueur, on ne va pas trop en parler, mais c'est surtout l'augmentation de la vitesse du ballon qui, personnellement, moi, je trouve ça complètement fou. Comment eSport a pu faire ça bah, comme ça. Hein Alors, euh, bonjour tout le monde. Bienvenue à la réunion. Michel, tu es là. Michel, bonjour. Bonjour. Je t'ai vu, Michel. Oui, je t'ai vu, Michel. Donc, euh, la réunion d'aujourd'hui, on a surtout trois points à aborder. On a euh, les enroulés, il faut absolument qu'on règle ce problème des enroulés. On a les passes aussi, les passes, il faut qu'on règle les passes courtes. Et puis également le pressing. Donc, on a trois points à aborder très importants. Euh, donc, la première chose, les enroulés. On augmente la vitesse On augmente la vitesse Ok, Michel, ok. Merci, Michel, ok. Euh, bon, euh, deuxième chose, du coup, les, les passes, les passes courtes. On augmente la vitesse On augmente la vitesse Michel, d'accord, merci Michel. Troisième chose, le pressing, oui. On augmente la vitesse On augmente la vitesse Oui Michel, merci. Merci Michel, oui. Merci Michel. Euh, bon bah, merci. Euh, euh, euh, ah, Michel, je crois que ton papa t'appelle là-bas. Oui, très bien Michel. Bonne journée Michel Bah oui, bah vous me faites rire les gars aussi, vous me faites rire Je vous rappelle que c'est le fils du patron Vous voulez que je perde mon poste Bah qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait On fait ce qu'il a dit, vous me faites rire Bah tu m'augmentes la vitesse des enroulés, voilà, bah, tu, tu te démerdes Tu m'augmentes la vitesse des passes rapides, je sais Pour le pressing, bah tu... Oui, bah je sais qu'on peut pas augmenter la vitesse du pressing, merci, je, je connais quand même le jeu euh, bah tu te débrouilles avec le Col Là tu nous mets un truc Voilà faut que ça passe Écoute euh, On n'a pas le choix les gars On n'a pas le choix Oui mais les gars soyez discrets aussi Hein On fait les réunions ici Pour pas qu'ils sachent Il arrive encore à trouver l'endroit C'est qu'il y en a quelqu'un qui parle trop les gars C'est pas possible Bon allez euh, Bah au boulot les gars Au boulot je suis désolé Au boulot hein. Alors là vous vous demandez certainement Mais pourquoi Ils ont fait ça En fait Bah ils ont une très bonne raison En fait c'est ça le pire Il y a une très bonne raison La première raison C'est qu'en fait il y a un gros problème cette année sur FIFA, c'est la défense auto et les blocs auto. Parce qu'en fait, le jeu, il va défendre tout seul. Et même quand le mec, bah, il réussit à se louper, ta frappe, s'il y a des joueurs en face, bah, il y a de grandes chances qu'elle soit contrée. Donc ça, c'est très compliqué. Tes défenseurs, ils peuvent même être meilleurs que des gardiens. Moi, j'ai vu des défenseurs lever la jambe à 1m50, alors que le gardien, je suis sûr qu'il ne l'aurait pas eu, il n'aurait même pas plongé. Pour corriger ça, eSport, bah, ils ont trouvé comme seul moyen... Du coup, d'augmenter la vitesse des enroulés pour permettre aux enroulés bah, d'être bien plus efficaces et d'augmenter la vitesse des passes courtes. Alors, pourquoi ils augmentent la vitesse des passes courtes bah, En fait, c'est parce qu'ils sont aperçus que tout le monde n'utilise que les passes puissantes avec R1. Sauf qu'en fait, bah, maintenant, on va peut-être moins utiliser les passes avec R1 vu que les passes normales, c'est des passes puissantes en fait comme pratiquement faisait R1. Donc, tu vois le problème. Esport. sport Plutôt que de se dire, bah tiens, on va réfléchir, essayer de voir comment on peut corriger ça. Non, ils essaient juste de, de, de pallier. Tu vois, en fait, c'est comme si tu as quelqu'un qui est malade, plutôt que de lui traiter son infection, tu vas juste lui donner des médicaments pour pas qu'il ait mal. Sauf que l'infection, elle est toujours là, tu vois. Et ça veut dire que la prochaine mise à jour, ils vont peut-être se dire, bah tiens, pour corriger le problème des passes trop puissantes et des enroulés trop puissants, on va augmenter encore un autre délire, tu vois. C est, c est... Ça me fait penser à un épisode des Simpsons où en fait, il y a, je sais plus, une inversion d'insectes. Du coup, pour contrer l'invasion d'insectes, ils vont chercher un lézard. Un lézard, du coup, qui tue tous les insectes, mais qui se multiplie. Pour contrer l'invasion des lézards, ils vont chercher une espèce de mangouste qui pareil. Euh, enfin, bref, c'est complètement fou. Ce qui fait que bah, aujourd'hui, le jeu, il ressemble de moins en moins à du vrai foot. Par exemple, à la sortie de FIFA, ça ressemblait quand même assez à du vrai foot. Là, plus on s'avance, plus les mises à jour arrivent. Et encore une fois, avec celle-là, moins le jeu ressemble à du vrai foot. Donc là, tu es en train de te dire « bah du coup, voilà, ça veut dire que tu nous dis que FIFA est catastrophique ». Pas forcément, parce que peut-être que ça va ressembler moins à du vrai foot, mais peut-être que le jeu va devenir meilleur. Là, tu te dis ouais, « Luthor, il a complètement pété un câble ». Parce que le jeu va peut-être être plus agréable à jouer, il ne faut pas se mentir. Ces derniers temps, ça devenait très relou. En fait, chaque match se ressemblait. Tu avais le mec qui jouait full dev derrière et puis il attendait juste pour contrer. Peut-être que grâce à ça, on va peut-être moins voir de def super dans son camp. Tu vois, on voyait les 10 joueurs dans leur surface à défendre. Peut-être que là, avec les enroulés, ça va peut-être obliger les mecs à défendre plus haut pour pas se manger des enroulés comme ça, tu vois. Et c'est une des solutions qu'il y ait à trouver. Après, est-ce que c'est la bonne, pas la bonne Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette mise à jour, ceux déjà qui avaient du mal avec le gameplay de FIFA parce que ça ressemblait pas vraiment à du foot. Je pense que eux là, on va directement les décrocher malheureusement. Ils vont plus réussir à s'accrocher et je comprends tout à fait parce que voilà, ça ressemble encore moins à du foot. Ça va tellement vite, c'est un truc de fou. Par contre, ceux qui arrivent à faire l'impasse là-dessus et de se dire de toute façon, c'est qu'un jeu vidéo. Moi, le but, c'est que je prenne du plaisir. Un peu comme moi, je vais pas vous mentir. Moi, je suis fan de foot, fan de jeux vidéo. FIFA, je ne le trouve pas incroyable. Mais j'arrive quand même à prendre du plaisir, malgré que ce soit pas du tout réaliste, pas du tout simulation, tu vois. Finalement, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, même si je préfère quand même le côté simulation. Malheureusement, cette année, il n'y en a pas. Et venez pas me parler d'e-football, ça n'a rien à voir avec un jeu vidéo et encore moins un jeu de foot. Malheureusement, ceux qui avaient du mal avec le gameplay, qu'ils trouvaient déjà trop arcade, eux, comme je l'ai dit, décrochaient. Par contre, ceux qui aimaient quand même bien le gameplay, mais qui trouvaient que ces derniers temps, c'était un peu relou, Peut-être que finalement, grâce à cette mise à jour, ils m'ont retrouvé du plaisir à jouer, à construire les actions et à mettre des buts. Plutôt que de jouer contre l'ordinateur, parce qu'en fait, tu jouais que contre des défautos, finalement, ton adversaire, il jouait qu'en attaque. Donc ça, c'était très, très relou. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un abonnement et un gros like si cette vidéo vous a plu. C'était Luthor. je vous fais des gros bisous. Ciao, les gars